Les cybermenaces, ce ne sont pas que des attaques d'hommes à capuche sur des grands comptes. Cela concerne tout le monde, tout le temps. Prenez Amélie. Amélie est gérante d'une entreprise de négoce et transformation de rubans adhésifs. Amélie avait un doute sur la sécurité de son réseau informatique et a donc installé un détoxio en test. Malgré les signaux avant-coureurs, tels qu'une cybermétéo chaotique et des alertes de la part de Serenity City, elle restait dubitative quant à l'intérêt du produit. C'est vrai, pourquoi on irait attaquer sa petite entreprise Pourtant, seulement 108 jours plus tard, une cyberattaque a eu lieu. Cet événement a permis à Amélie de comprendre l'impact d'une attaque, mais également l'intérêt d'un détoxio. Elle a pu réagir rapidement, limiter les dégâts et monter un vrai dossier avec l'aide de Serenicity pour porter plainte auprès des autorités. Vous voyez, toutes sortes de menaces existent. Alors si comme Amélie, vous souhaitez retrouver votre sérénité, mieux vaut opter pour une cybersécurité de précision.